Être ou ne pas être Année 2281, ça fait des mois que je parcours les terres dévastées à la recherche du savant futur à vapeur et d'un générateur temporel qui me permettrait de rentrer chez moi au 19e siècle. Tout ça à cause d'un voyage dans le temps qui a viré au cauchemar il y a 400 ans. Aux dernières nouvelles, Futura Vapeur serait à New Vegas et le générateur situé dans une base militaire appelée la Zone 51 dans le Nevada. Où est-ce qu'il en reste Parfois, j'aperçois au loin un autre survivant. On fait la route ensemble, on vit quelques aventures, puis je continue ma route, à travers les terres dévastées, écoutez Radio New Vegas, votre petite box des terres dévastées du Moja. Voilà les infos, les rumeurs relatives à la mort de Monsieur House, le père de New Vegas, continuent à enfler. Monsieur House C'est qui celui-là Bon, j'ai un terrain dépêché dépêcher avant que ça parte en cacahuètes à New Vegas, moi. Bonjour, je suis Clariska. <rire> Chut Easy, Clariska, easy Il y a du monde dans le coin Je vais pas me retrouver face à face avec Godzilla encore une fois. Ou les rétrobotes de classe fétiche de futur à vapeur. Quoique que si ça pouvait nous ramener jusqu'à lui. Hein. D'après la carte, nous nous trouvons tout près d'une zone irradiée non recommandée. Sommes-nous à la recherche d'une personne en particulier <rire> Non mais tu plaisantes On cherche ton créateur, je te signale Là-bas, un abri Ramène-toi, on va y passer la nuit 5 sur 5, commandant. Je suis pas commandant, mais j'étais capitaine une fois! À vos ordres, capitaine. Tu commences à me plaire, toi. C'est tu me en mariage, capitaine. Clarifka! Depuis que je connais Clarichka, je trouve qu'elle a développé un certain humour pour une intelligence artificielle. je détecte des présences non-identifiées qui approchent. Ah Il est chaos On l'emmène avec nous Les Canus l'interrogera demain Eh bien, les terres dévastées du Morave sont vraiment un endroit fascinant. Elles nous réservent toujours des surprises, pas vrai Et maintenant, quelques chansons que vous allez tous adorer The town of Hyde, we're free, I was a stranger one fine day Only spoke to folks around here and have too much to say No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep For a stranger there among them might have been Avez-vous déjà été amoureux d'une célébrité Oh, il n'y a pas de quoi en avoir honte. Moi aussi, je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Ici Radio New Vegas, animé par M. New Vegas. Et au cas où vous vous demanderiez si vous avez choisi la bonne station, n'ayez plus le moindre doute.